Dans les rues de Paris afin de réclamer plus de sécurité et dénoncer, je cite, un racisme anti-asiatique de plus en plus exacerbé. Ambrim Dida et Olivier Gardette. Une marée de drapeaux bleu-blanc-rouge, une foule vêtue du même t-shirt avec pour slogan, stop à la violence et sécurité pour tous. Sécurité. La communauté asiatique est tenue à montrer sa colère après les multiples agressions dont elle a été victime. En rentrant de l'école, je me suis fait agresser, mais euh, il y a des années, hein. c'est pour ça maintenant, la situation est de plus en plus grave.